Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, du poids, de la culpabilité. Oui, certaines personnes ont des problèmes de poids, donc j'en fais partie. Euh, et euh, elles ont essayé des régimes, des régimes, des régimes, et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, pourquoi Parce que euh, ce poids qu'on a en nous, ce surpoids... Euh, c'est en fait euh, le poids de la culpabilité, c'est-à-dire de tout ce que l'on se reproche, que l'on ne se pardonne pas, de tout ce que l'on a vécu de par le passé et que l'on n'arrive pas à digérer. Euh, on ne fait pas attention assez à nous et euh, du coup, parce que on ne suit pas son cœur et on ne suit pas son instinct, l'instinct qui nous dit de faire une chose alors qu'on en fait une autre, et eh bien, euh, notre corps, euh, lui, qu'est-ce qu'il fait euh, Comme on ne se débarrasse pas de, de toutes ces vieilles, euh, vieilles casseroles, j'ai envie de dire que l'on traîne depuis euh, très longtemps, notre corps, lui, bah, il, il prend du poids. Il prend du poids. On ne sait pas pourquoi. On ne change rien à notre alimentation. Et il prend du poids. Pour ma part, j'ai été euh, en... Comment on appelle ça euh, en surpoids et en euh, surpoids, surpoids, surpoids euh, morbide même euh, et je me suis fait faire une opération de l'estomac pour perdre ce poids euh, et finalement elle a été réussie bon ça, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème là-dessus euh, le suivi, etc tout s'est bien passé néanmoins euh, j'ai repris du poids après alors, je mettais ça sur le fait que c'était la fibro, que je ne pouvais pas me déplacer, que bah, euh, le peu que je mangeais, bah, euh, mon corps l'engrangeait. Enfin, je me suis trouvé tout un tas d'excuses de, pour euh, la prise de poids. Puis, depuis que je réagis d'une autre façon, depuis que je prends conscience de tout ce que j'ai fait de par le passé, qu'il y a eu des choses que j'ai bien faites, d'autres que j'ai mal faites, que je me suis pardonnée euh, parce que je ne savais pas, je, je ne voulais pas, je n'entendais pas, je ne comprenais pas, je n'étais pas en conscience. Et donc mon corps, lui, il a engrangé, engrangé, engrangé, engrangé, engrangé jusqu'à... Euh, bah, euh, puisqu'à une urgence, il hein, fallait vraiment que je, je, je perde. Et euh, du jour où j'ai commencé euh, une nouvelle étape, ben, euh, j'ai rien changé, rien changé à ma façon de faire, rien, j'ai pas fait plus de sport, j'ai euh, rien changé à ma vie et je perds du poids. Tout simplement. Pas, sans médicaments, sans rien, sans... je perds du poids. Parce que en conscience, je réalise ce qui s'est passé dans le passé, je me pardonne, pardon, je m'enlève l'étiquette que l'on m'a collée et que je me suis collée moi-même d'ailleurs, parce qu'à force de me dire « oui, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça », automatiquement, on se dit bah, « si tout le monde me dit que je suis comme ça, c'est que forcément je suis comme ça », alors que pas du tout. Les gens ne connaissent pas euh... Les gens vous critiquent, mais ils ne connaissent pas que, euh, votre euh, personnalité profonde. Ils ne, connaissent pas, euh, ils ne vous connaissent pas au final. Et euh, ils vous collent des étiquettes sur le dos sans vous connaître. Alors pardon, euh, c'est un petit peu bazar ce matin, mais je le fais vraiment euh, au, au ressenti de l'instant. Euh, quand vous décidez de changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de vivre, vous, vous, quand vous décidez de changer tout simplement, il euh, y a des, euh, des personnes, des amis, euh, des personnes proches ou, ou, ou moins proches qui ne, comprennent pas ce, qui ne comprennent pas ce changement au final. Et comme ils ne comprennent pas ce changement, ils vous critiquent et ils vous disent « Mais euh, Maria, où tu t'en vas là tu, tu déconnes, c'est euh, pas bon quoi. » Mais euh, ce qu'ils oublient, en fait, c'est que la personne qu'ils avaient en face d'eux jusqu'au jusqu moment où vous décidez de changer, bah, n'était pas vous. C'était, euh, comment dire, un masque que vous portiez, euh, soit pour faire plaisir, plaisir à tout le monde, euh, soit pour vous, pour vous déculpabiliser quelque part, vous vous dites, oh oui, ben... Bah, euh, en étant d'accord avec eux, du coup, bah, ben, euh, je, ce que je peux faire, ce ben, c'est, pas de ma faute parce que je suis en accord avec eux. Et pour être en accord avec eux, ben, je ne suis pas en accord avec moi. Voilà. Et euh, du coup, ben, vous culpabilisez. Et euh, comme votre, votre petite voix, votre âme vous dit attention, attention, c'est, c'est pas là, c'est pas bon. Et eh ben, euh, votre corps. Il vous aide à comprendre, voilà. Et alors, comme je vous le disais l'autre fois dans la maladie, euh, et que je vous le redis encore aujourd'hui parce que j'en ai eu confirmation hier en montant sur la, ba sur la balance, euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je, je suis plus dans les le temps pour moi, ça n'a aucune signification. Donc, euh, je, en montant sur la balance, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids en quelques, en, en quelques jours, quoi. Et euh, ben, je me suis dit, bah oui, forcément, puisque je me suis enlevé le poids du passé. J'ai en conscience, au fur et à mesure que je fais des vidéos, ce qui est, ce qui est, ce qui est euh, marrant, entre parenthèses, et euh, très instructif au final, c'est qu'en faisant les vidéos que je vous partage, et en vous partageant mon vécu avec cette nouvelle étape, ben, je, prends en, je, je réalise en conscience ce que je fais, ce que je dis, et de par le fait, bah, ça m'aide à, à aller de l'avant. J'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que je vous donne quelques petites astuces, etc. Au final, et pour résumer, la meilleure façon de perdre du poids, c'est de faire le ménage en vous. Voilà, de, de regarder vraiment au fond de vous qui vous êtes. Qui vous êtes. Non pas ce que les autres veulent que vous soyez, mais qui vous êtes vraiment. À partir du moment où vous réalisez, où vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, que vous laissez tomber tout votre passé, vous faites une croix sur votre passé en vous pardonnant, en comprenant pourquoi vous avez fait toutes ces erreurs, euh, de façon à ne pas les, les renouveler forcément, mais en plus, en comprenant pourquoi vous avez, vous avez fait toutes ces erreurs, pourquoi vous vous êtes mis tant de personnes à dos tout en faisant en sorte d'être... Euh, euh, en accord avec elle, et, et que vous êtes mis tant de personnes à dos. En comprenant tout ça, ben, euh, et en étant en conscience, et ben, vous, euh, vous éliminez petit à petit tout ce qui s'est passé dans, dans votre passé. Euh, vous nettoyez, en fait. Vous nettoyez petit à petit tout, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne résonne pas en vous, tout ce qui n'est pas, euh, pas vous, tout, au final et Vous prenez conscience que vous n'êtes pas du tout ce qu'on croit ce que vous croyez déjà que vous étiez, puisque ce ne sont que des croyances qu'on vous a fait croire depuis tout petit que vous étiez euh, euh, un incapable, un bon à rien, que euh, de toute façon vous y arriverez jamais parce que euh, vous n'êtes pas doué, vous êtes que des idiots, et ça, c'est des choses que j'ai entendu. Euh, euh, Jeune, oui, mais bien plus tard, après, euh, en étant euh, mariée, en ayant des enfants, euh, tout ce que je faisais, euh, ça n'allait pas. Euh, il fallait que je me mette en accord avec les gens pour être acceptée. Enfin bon, je me suis oubliée en route, quoi, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, mais ça s'avère de plus en plus exact. Je me suis oubliée en route, je n'écoutais pas mon cœur, je n'écoutais pas mon âme, j'écoutais que que les autres, quoi. C'est pas compliqué, je vais vous faire un petit, euh, un petit exemple. Un petit exemple qui est, euh, qui est très frappant pour moi parce que ça m'a mené, mené à la catastrophe dans ma famille. Euh, lors de mon second mariage, oui, oh, parce que je me suis mariée trois fois, j'ai divorcé deux fois. Hein. Donc, lors de mon second mariage, au moment des préparatifs et au moment où on a décidé. Euh, Enfin, où j'ai pris, où j'ai été d'accord pour me marier. Euh, J'avais une voix, la voix de l'âme, la voix du cœur, qui me disait, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et moi, j'ai dit, non mais, euh, Dieu, non mais, ben, je n'ai pas tout laissé tomber maintenant, euh, euh, les, invités, les invitations sont envoyées, tout est fait, on a dépensé de l'argent pour, pour euh, cette... Euh, cette cérémonie, euh, je, je me dois d'aller jusqu'au bout parce que que vont penser les gens si je refuse Que vont-ils penser Donc j'étais vraiment partie de dans, dans ce que les autres pensaient de moi et non pas de ce que moi j'avais envie de faire. Moi j'avais pas envie de me marier. Enfin, mon cœur n'avait pas envie euh, que, ce, que cette union se fasse. Mon cœur, mon âme me crier tous les jours, ne le fais pas, ne le fais pas, reviens sur ton idée, ne le fais pas, ne le fais pas. J'en ai fait qu'à ma tête, j'en ai fait qu'à ma tête, enfin oui, à mon mental en fait, à mon mental, à mon égo, et ben, j'ai passé le cap. Ça m'a valu de très très très gros problèmes, très gros problèmes euh, avec euh, ma famille, ça m'a valu de très gros problèmes avec euh, mes enfants. Ça m'a valu de très gros problèmes euh, avec pas mal, pas mal de monde. Et j'ai porté le poids de ces problèmes jusqu'à ce que je prenne conscience que, en fait, euh, si j'avais écouté euh, mon cœur et mon âme, je n'aurais pas eu tous ces problèmes. Alors, est-ce que c'était une expérience que je devais vivre pour que, les, pour que mes enfants, ma famille, euh, je ne sais pas, euh, se détachent et euh, vivent leur vie à leur façon. Et, et je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, je sais pas. Je peux pas dire pourquoi. La seule chose que je peux dire, c'est que à ce moment-là, à ce moment-là précis, j'aurais dû écouter mon cœur et mon âme, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, je, voilà, je, mon mental et mon ego étaient beaucoup plus forts que… J'étais… Je portais un masque en fait, je portais le masque des autres, que les autres voulaient que je porte, je portais l'étiquette que les autres voulaient que je porte. D'où ce, change, ce changement actuellement, d'où le fait que ben, je me suis pardonnée parce que je ne savais pas… Alors, j'ai demandé pardon et je me suis pardonnée. Toutes ces erreurs que j'ai faites dans le passé qui m'ont valu, comme je vous dis, pas mal d'ennuis de, et de désagréments pour devenir la personne que je suis vraiment. Le problème c'est que ça ne fait pas assez longtemps que ce changement a eu lieu. Et donc beaucoup euh, ont encore euh, cette, cette étiquette de moi, ce, ce mal-être, ce, cette façon que, que j'étais avant et que je ne suis plus maintenant. Et, euh, et donc ils me jugent par rapport à cette étiquette qu'on m'a collée sur le dos. Et, sauf que moi, bah, cette étiquette, je l'ai enlevée. Alors que eux, ils me collent, ils, ils, on peut me coller toutes les étiquettes qu'on veut, hein, elles ne colleront pas sur moi. Parce que, voilà, j'ai fait le ménage. Maintenant, les étiquettes qu'on me colle sur le dos, c'est comme la pluie sur un parapluie, ça colle. Voilà, je n'ai plus d'étiquette. Je suis moi. Je suis... Euh, J'essaye d'être de plus en plus en corrélation avec euh, mon cœur, mon corps et mon, et mon âme. Et depuis que je, je vis comme ça, depuis que je... Ben, il y a plein de choses qui se sont passées autour de moi de positifs, de bons. Il euh, y a des choses qui se font qui sont très, je dirais pas très désagréables, mais disons qui euh, sont sur la lignée parce que oh, automatiquement, quand euh, on change, euh, les énergies changent, les vibrations changent, et de ce fait, euh, bah, euh, les gens qui étaient euh, en accord avec vous euh, avant ne le sont plus maintenant. En fait, ils étaient en accord sans vraiment l'être, euh, finalement. Parce que euh, je, euh, en voulant réagir comme eux le souhaitaient, alors déjà, on se perd, nous. Mais en plus, euh, on n'arrive pas, on a, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à être vraiment les gens que eux voudraient qu'on soit. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un petit peu compliqué. Mais on n'arrive pas à être vraiment. Donc, que vous soyez vous-même, que, vous que vous soyez en connexion avec votre cœur, ou que vous portiez un masque pour plaire aux autres, de toute façon, vous n'arriverez pas à plaire à 100%, euh, que ce soit vos entourage, votre entourage, vos amis, votre famille, etc. Vous n'arriverez pas à plaire à 100%. Donc, bah, à ce moment-là, autant être vous-même, autant vous sentir bien dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, et bah laissez parler ceux qui parlent, et bah, si les gens bah, euh, n'aiment pas la, la nouvelle personne que vous êtes devenue, bah, écoutez, euh, la porte est ouverte, même si ça ne fait pas plaisir tout le temps, même si ce n'est pas forcément agréable, euh, la porte est ouverte. Si, comme je vous l'ai dit, quand, si, si, on veut être, euh, si on veut aider euh, les autres, il euh, faut déjà commencer par nous-mêmes. C'est marrant parce que j'en parlais hier... Euh, avec une, une de mes filles et euh, c'est toujours ça a toujours été le problème euh, quand, quand mes enfants étaient petits je disais toujours pour que moi je sois bien il faut que mes enfants soient bien si mes enfants ne sont pas bien je ne suis pas bien les médecins me disaient c'est le contraire c'est il faut que tu sois bien pour que tes enfants soient bien mais j'avais beaucoup de mal avec ça je comprenais pas je, je trouvais ça très égoïste mais au final, Penser à nous, être bien avec nous, ça peut sembler égoïste, pardon, mais c'est quelque chose de très utile. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en réagissant comme ça, en, étant, en pensant à moi, en étant égoïste vis-à-vis -vis de moi, euh, il y a ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, bon. mais surtout ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses envers les relations que j'avais avec les gens. J'ai pris conscience qu'il y avait pas mal de gens qui n'attendaient que ce changement en moi pour euh, souffler, pour avancer. dire Ça y est, enfin, elle devient qui elle, elle, devait, qui elle est vraiment. Euh, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est que du positif, c'est que du bon. En agissant comme ça vous allez attirer à vous toutes les personnes qui sont qui sont pures je ne sais pas si on peut être pur à 100% parce que on a, on a cette incarnation on a ce côté humain qui est là qui fait que forcément ça nous pousse toujours à nous dépasser un peu plus, je ne sais pas si on peut être pur à 100% mais en tout cas qui ont les mêmes énergies et les mêmes vibrations que vous et du, et, et du coup, ben, euh, c'est des âmes qui se réunissent, voilà, des âmes, de, des âmes, des cœurs qui se réunissent, qui se donnent la main, qui se tendent la main, de façon à, ben, à faire revivre euh, le meilleur de vous, euh, parce qu'en se donnant la main, en, en, en montant dans le positif, dans les bonnes énergies, ben, on fait revivre le meilleur de nous et quand on fait revivre le meilleur de nous, bah, c'est partagé avec bah, tous les autres et donc on fait revivre le meilleur de chacun et euh, c'est là, c'est là qu'est le... c'est là qu'est le... comment, comment vous dirais-je comment trouver le mot exact C'est là qu'est la solution, voilà. La solution à tous vos problèmes. Donc je vous dis, euh, le poids de la culpabilité, est quelque chose qui peut vous mener très loin, qui peut vous mener euh, à votre perte, en fait. Qui peut vous mener à votre perte si vous n'en prenez pas conscience. Euh, les gens, euh, souvent, euh, c'est possible, hein, et, et je sais que ça arrive, parfois les gens prennent du poids parce qu'ils ont des, certaines maladies, parce qu'ils ont des traitements lourds qui font qu'ils prennent du poids. Je, ça peut être valable pour eux, je ne sais pas, il faudrait qu'eux-mêmes eux fassent l'expérience, voilà, il faudrait qu'ils fassent l'expérience eux-mêmes. Euh, pour ma part, et pour tous ceux qui n'ont pas de maladie spécialement grave, mais qui prennent du poids quand même, je pense qu'ils sont dans ce, dans ce processus que j'ai vécu avant, et qui n'est plus d'actualité maintenant, ou de moins en moins, Puisque à chaque fois qu'il se présente, je, je, je fais en sorte de nettoyer. Euh, à chaque fois que j'ai une migraine qui, qui veut se présenter à moi, j'essaye de comprendre mais euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle veut arriver, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Et euh, quand je comprends qu'en fait, c'est mon mental qui est là en train de vouloir euh, prendre sa place, je prends conscience du fait que le mental est là ou que l'ego est là et que c'est eux qui veulent me, euh, me perturber. Et au moment où je prends conscience que c'est le cas, la migraine s'arrête. Instantanément, ça s'arrête. Donc, nous pouvons nous guérir. Nous, nous avons la possibilité d'aller mieux. Pas de nous guérir à 100%, parce que bien souvent, nous avons besoin d'un petit coup de main euh, médicamenteux, j'ai envie de dire. Mais, premièrement, à petite dose. Deuxièmement, si ça peut être fait euh, via les plantes, et euh, tout ce qui est plantes, huiles essentielles, etc. C'est beaucoup mieux que si c'est euh, médicamenteux. Euh, et euh, essayez, essayez, euh, essayez d'affronter votre mal le plus possible. J'ai rencontré quelqu'un hier qui euh, est dans un état euh, médical, on va dire, euh, pire que le mien et qui pourtant elle aussi a arrêté beaucoup de, de médicaments parce qu'elle a dit je veux affronter mon mal et c'est en, affront, en affrontant notre maladie notre mal a dit que nous allons pouvoir savoir exactement pourquoi nous sommes malades et quand nous prenons conscience quand nous prenons conscience du pourquoi nous avons la réponse instantanément instantanément, voilà, alors c'est peut-être un peu foudi tout ce que je vous dis là actuellement, mais c'est ce, ce qui me vient, c'est ce qui me vient, parce que c'est ce que j'ai vécu, et, euh, et voilà, je, je vous dis qu'aujourd'hui, sans faire de régime, sans euh, rien changer à mon alimentation, que je pas très équilibrée des fois, je l'avoue, euh, mais bon euh, j'essaye qu'elle soit le plus possible j'essaye de manger beaucoup plus de verdure j'essaye euh, de, de manger des choses euh, euh, qui sont bio de plus en plus même si le bio toujours pas a une grande euh, signification et euh, ça ne veut plus dire grand chose parce que le bio c'est quand on met euh, moins d'insecticides et moins de pesticides au niveau des voire pas du tout au niveau des, des fruits et légumes. Alors, il y a beaucoup de, de choses qui se, qui se font de ce côté-là, via les insectes, via des insecticides naturels. Alors, il y a beaucoup de choses qui se développent de ce côté-là. Mais le bio que l'on trouve dans les grandes surfaces, en fait, pour moi, ce n'est pas du vrai bio. Parce que vous allez cultiver bio dans votre champ, euh, je vous rappelle quand même, pour information, que la pluie, bon, elle est pleine de cochonneries, qu'elle tombe sur vos légumes, vos fruits, alors même si vous le faites bio, à moins d'avoir euh, un, une protection, euh, c'est foutu. Que l'eau, elle rentre dans la terre, qu'elle passe via les nappes souterraines, euh, et que vos, quand elle remonte, elle remonte... Euh, elle remonte plus ou moins filtrée, puisque la terre est déjà contaminée, que la terre est censée filtrer l'eau, et que comme elle est contaminée, bah elle la filtre avec tous ses déchets et tous ses problèmes organiques. Donc pour moi, le bio des supermarchés n'est pas du vrai bio. Si vous voulez du vrai bio, il faut aller, il faut chercher, il faut bien lire les étiquettes, il faut bien regarder où ça a été fait. Alors tant, tant qu'à faire, tant qu'à choisir du beau, autant le choisir dans des, comment vous dire, dans des commerces qui sont près de chez vous, dans, dans des commerces qui cherchent à se développer, qui cherchent à faire du bien, à aller dans votre enfin, nouvelle façon de voir et euh, bien regarder euh, les étiquettes, bien regarder euh, ce qui a été mis, bien, enfin, euh, voilà, faire votre enquête vous-même sur ce que vous mangez, en fait, au final, et ce que vous buvez, voilà, c'est tout. Et euh, voilà, je pense que ben, j'ai fait le tour aujourd'hui de la question, hein, ça fait un petit moment, et le temps a passé vite, hein, aujourd'hui, je ne sais pas, ça a passé vite, tout à l'heure, j'étais à 8 minutes, je suis à 24, là, je n'ai pas compris, euh, L'espace d'un moment, c'était plus moi qui te commande, faut croire, je ne sais pas, je n'ai je, je, je pas vu le temps passer. Donc, euh, bah, écoutez, si cette vidéo vous a euh, parlé, d'une façon ou d'une autre, si euh, elle résonne en vous, n'hésitez pas à, à la partager. Hein. C'est important, c'est important, euh, important pour vous, c'est important pour moi, c'est important pour nous. Voilà, c'est des, euh, des petites graines que je vous envoie. Alors, elle germe en vous ou elle germe pas, c'est vous qui voyez. Mais euh, si vous me suivez, c'est que quelque part, je, je ne dis pas que des bêtises. Que je, je suis quand même quelque part. Quelque part, je, je, je crois que je, je frôle la vérité. Hein. Je ne vous dis pas que je suis la vérité, ni que j'ai les connaissances. Elles me viennent petit à petit, les choses me viennent petit à petit, je les accepte, je les prends. Je les prends en conscience et je vois ce que je peux en faire. Est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas Je prends le bon, je prends ce qui me parle, je lâche ce qui ne me parle pas. Jusqu'au jour où ça finira par me parler, comme plein de choses dans la vie. Voilà, bah écoutez, euh, c'était euh, ma petite vidéo euh, du dimanche matin. J'espère qu'elle euh, vous aura euh, apporté quelque chose de positif à vous aussi. Euh, restez fort, restez euh, en vous, connectez-vous à votre cœur, parce que lui, il sait, je vous en ai donné la preuve tout à l'heure, lui, il sait ce qui est bon pour vous, lui, il le sait, et même si ça va à l'encontre de ce que vous pensez, écoutez-le, écoutez-le, parce qu'il peut, peut vous éviter bien des, bien des soucis, bien des problèmes, et bien du poids, superflu. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous et d'ici une prochaine vidéo, euh, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt.